il ne faut pas vouloir plaquer sa vision euh, sur, euh, sur les autres. Ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre la vision de l'autre et puis, euh, du coup, rentrer avec sa vision. Et, et comme il y a plein de portes d'entrée possibles, ben, voilà, donc, être, donc maintenant, je suis beaucoup plus adaptable et souple par rapport à ça. Souvent, les freins, on va vous avancer des freins techniques, des freins financiers, ça coûte plus cher, etc. Mais le les vrais freins, ils sont culturels.